Là, je suis avec Olivier Binisti. Bonjour Olivier, tu es le manager, ah, c'est très beau, hein. Digital Strategy Group. Exactement, Exactement, chez Adobe tout à fait. Et alors tu nous as fait une présentation tout à l'heure sur scène qui était extraordinaire. <rire> euh, tu nous as montré, euh, finalement c'est un, un, un peu comme, comme Cisco, c'est « eat your un dog food hein. ». Chez Adobe, on, on, on mange sa propre pâté pour chien, c'est fabriquer ouais. des outils pour faire la transformation digitale. Et vous avez fait une trans transformation digitale. Alors, d'abord, est-ce que tu peux nous donner, redonner les quelques chiffres que tu ouais, as indiqué C'est impressionnant. Bien sûr. En fait, ce que j'ai raconté dans cette, dans cette présentation, c'est qu'il y, y a 10 ans, 12 ans de ça, Adobe, c'était une entreprise qui faisait 4,4 milliards de dollars de chiffre d'affaires, qui euh, avait... Je crois 7 000 employés qui faisaient environ 200 millions de dollars de revenus sur Adobe.com et qui avait une valeur de l'action qui était à 32, à 32, 32 dollars avec une capitalisation boursière de 14 milliards. Dix ans après, 11 ans après, on fait 16 milliards de dollars de chiffre donc quasiment quatre fois plus et l'action elle a décuplé. Ce qui fait qu'aujourd'hui on est finalement quasiment la le deuxième, euh, pas quasiment, on est la deuxième plus grosse entreprise de logiciels en termes de capitalisation ouais. boursière, euh, derrière Microsoft qui est le ouais. premier très loin, mais voilà. Mais devant plein euh, gens devant qui sont, des qui des sont bien connus, énormes comme SAP, Oracle, Oracle, etc., Salesforce et, et bien d'autres, ouais. euh, IBM, évidemment. Voilà, et puis en, moi je voudrais rajouter quelque chose en tant qu'Adobe Partner, c'est un truc que j'apprécie particulièrement chez Adobe, Malgré le succès, vous restez tous très simples et très abordables et vous n'avez vous pas, pas la grosse tête. Bon, ça c'est ma petite parenthèse, ma petite parenthèse. Euh, mais je pense que c'est très important. Alors, euh, ce qui est important aussi, c'est que vous fabriquez euh, des outils euh, pour la transformation digitale et vous vous transformez digitalement. Et donc, un des une des premières choses qu'on a faites et qui est, finalement n'a pas été tellement décrite euh, ici et là, et d'ailleurs dans la presse, c'est déjà le changement de business model qui est extraordinaire. Exactement. Enfin, finalement, il y a, il y a 12 ans, 13 ans, euh, qu'est-ce qu'on faisait bah, On mettait Photoshop sur un CD, dans une boîte, et soit on allait l'acheter à la FNAC, soit on l'envoyait par la poste. Ah ouais. euh, et en fait, on s'est dit qu'on ne pouvait plus continuer comme ça. Pourquoi On était leader, mais on s'est dit, en fait, aujourd'hui, ce modèle va disparaître. Ce modèle va se transformer. On sentait apparaître le cloud. Oui. Donc on se dit deux choses. Un, il faut qu'en fait on comprenne ce que les clients font de ces outils de création. Ils faisaient des sites web, ils faisaient des applications. Il faut qu'on comprenne, qu comprenne ça. Et il faut aussi qu'on arrive à finalement les accompagner dans cette, dans cette transformation. Ça veut dire, et ça a été l'enjeu, acheter des entreprises qui vont nous permettre un de devenir meilleur pour le cloud et deux euh, proposer des services qui allaient permettre à ces mêmes clients, quand ils créent des contenus, des diffuser. donc un content management system, des outils pour capter de la data et finalement vivre ses expériences web. Et ça, ce changement, il a eu lieu quand Ce changement, en fait, il a été initié en 2008-2009 et il a fallu, en 2011, on a totalement transformé le business model. C'est-à-dire qu'en fait, on est passé de ce modèle de licence avec des boîtes à, en 2011, on passe complètement au modèle par abonnement, ce qui a été une transformation énorme en interne, mais aussi pour ouais. nos clients, donc il a fallu accompagner tout ça. Et ensuite, ça a été plusieurs années pour finalement faire cette transformation, accompagner, ouais. et comme tu le disais, euh, on s'est servi et on se sert de nos propres solutions pour ça. C'est-à-dire qu'on est le premier client ouais. de nos propres solutions bah, pour vendre en ligne, pour connaître les clients, pour ouais. engager avec eux. Alors déjà, c'est extrêmement visionnaire parce que 2008, 2009, le cloud computing était vraiment naissant. Donc euh, il fallait être capable d'imaginer euh, qu'il qu allait y avoir une pareille révolution. Et, et alors le, le résultat est absolument extraordinaire parce que tu citais un chiffre d'affaires de, de 5 milliards de dollars euh, sur le, le site en ligne. Sur, sur le site en ligne exactement où on a... Dimitri, quand on faisait cette présentation, expliqué qu'on avait 970 millions de profils ouais. donc, identifiés en ligne qui viennent sur le site euh, au fil de l'année. Et finalement, l'enjeu, c'est pour beaucoup, c'est des clients particuliers, c'est des freelancers des ouais. qui vont acheter les produits en ligne, c'est de les convertir en clients. Donc ça, c'est important parce qu'avec Christophe Marais, on parle tout le temps de personnalisation en masse, à l'échelle. OK, tout ça, c'est des mots qui sont un peu abstraits. Mais là, 970 millions de profils annuels et ce sont des, des gens qui sont aussi traqués avec vos propres outils, Exactement. votre propres CDP. Exactement, euh, on les traque avec nos outils, on assemble tous ces profils avec notre Customer Data Platform. L'idée wow. c'est qu'en fait, finalement, Yann ou Olivier, euh, ce n'est ouais. pas euh, un portable d'un côté, une ouais. tablette de l'autre, euh, un, un ordinateur, c'est un individu. Ouais. Donc comment je regroupe finalement tous ces devices pour que je connaisse la personne et pour engager, pour communiquer à travers le bon canal, avec le bon device et lui pousser le bon message. Comment je fais que tu n'essayes ouais. pas simplement le produit, mais que tu décides de l'acheter et que tu continues à l'utiliser dans la durée ouais. Oui, parce qu'en fait, c'est ça qui est important à dire aussi. Parce que quand on entend tracking, tout le monde sort son revolver. Mais, mais ici, on parle véritablement de tracking sur des first-party data. Ouais. Donc, on est sur de, de l'expérience client proprement dite. Euh, et non pas euh, sur, euh, je dirais, une quelconque euh, publicité euh, en ligne. Quoi. Il, y a, il y a deux éléments qui sont critiques, et tu as raison. C'est un, le consentement. Oui. C'est-à-dire qu'en fait, c'est de l'opt-in. nos clients acceptent, enfin, ces clients, ces individus, acceptent finalement d'être suivis, euh, qu'on qu regarde ce qu'ils font. Euh, et le deuxième, c'est en fait, comment on sert de ça pour faire quelque chose, pour les aider, pour les accompagner, pour les amener à mieux utiliser les produits. Parce que ouais. pendant des années c'était oui, il faut capter, il faut taguer votre site. Ok, c'est bien, je fais quoi maintenant J'ai tagué, ouais. à quoi ça me sert En fait, la donnée, pour la donnée, ça ne sert à rien. Et notre enjeu, c'est comment on s'en sert pour que si toi, tu utilises euh, première, utiliser Photoshop, on te donne de manière proactive ouais. les tutoriels, les formations, les trucs pour que je t'en serve mieux et que, et que euh, nos clients utilisent tout ça mieux au quotidien et qu'ils disent bon, bah, je paye pour quelque chose. Mais je suis content de ce pourquoi je paye et je veux continuer à utiliser les solutions. Oui, c'est impressionnant. Donc, euh, effectivement, euh, ce que vous faites avec euh, la CDP, c'est que vous personnalisez l'expérience aussi sur le site. Ce n'est pas seulement, euh, euh, bonjour euh, Yann, euh, euh, bienvenue, bienvenue au club. Sur, sur le site, et pas que sur le site. L'idée, c'est de capturer toutes les données d'où qu'elles viennent. -dire aussi bien captées ouais. par des outils Adobe que quelqu'un qui a un CRM, euh, qui a euh, des données physiques qui vont toutes être réconcilier, intégrer autour de, pour chacun, un profil unique. Et ensuite, comme on dit, comment j'active cette donnée Donc mmh. comment identifier que je vais pouvoir pousser un contenu dans une application, envoyer l'email qui va bien avec les bonnes informations, et finalement enrichir en permanence le profil que j'ai de ce client pour lui pousser à faire quelque chose qui va, va l'intéresser et qui va éviter ce qu'on appelle la, la fatigue marketing. Ouais. Je n'ai pas envie d'en recevoir 10 fois un email pour lui dire, achète ça, achète ça. Ouais. Poussez-moi ce qui m'intéresse. Et ouais, puis là, en fait, on n'a pas besoin d'acheter parce qu'on a déjà le package. Ouais. Et il y a plein de nouvelles applications. Et, du coup, euh, sur, le, sur le site adobe.com, on peut... Euh, conseiller l'utilisateur avisé ou pas tout à fait avisé plutôt. Exactement. Ah tiens, tu devrais essayer XD parce que tu n'as pas essayé XD quoi. Exactement, c'est exa alors tu dis le site mais c'est effectivement tous les outils finalement d'interaction ouais. où je vais pouvoir me dire bah tiens ce canal est le préféré non pas pour moi ma Marc mais le préféré de mon client. C'est là-dessus que je vais lui pousser de l'information et je vais dire bah comme tu l'évoquais bah, tiens il y a tel tutoriel qui vient de sortir qui est super intéressant pour toi probablement. Peut-être que tu fais de la photo automobile et ben voilà ce que tu vas pouvoir apprendre pour en faire toujours plus en faire toujours mieux. OK. Alors petite, petite question embêtante pour la fin, bah, quand même il en faut bien une. Euh, on a eu Inès Leonardozi. J'arriverai jamais à Leonardo dire ça, Leonardo euh, qui nous a un peu secoué à la fin ouais. de la présentation, un peu elle nous a un peu envoyé en dans nos buts en nous disant bon qu'on était en peu des, des gros pollueurs euh, pour simplifier. Euh, Qu'est-ce qu que fait euh, Adobe justement pour se transformer sur ce domaine-là alors, et Sophie, patronne de France, l'a exprimé un peu à la fin, en fait, euh, mais un point qui est essentiel, c'est en fait, former les gens, former les équipes. Euh, et tu as raison là-dessus. Donc, il y, y a deux niveaux. Il y a un, comment on fait en sorte, que, et là, je parle de la France, hein, mais on fait quelque chose au niveau global, comment on s'assure que tout le monde, chez nous, comprend les impacts, finalement, de nos métiers Comment on arrive à être plus sobre d'un point de vue numérique Ça veut dire comment on s'assure que euh, on ne développe pas pour développer, on ne fait pas passer la donnée pour passer la donnée, et donc on est efficace par rapport aux usages qu'on a des solutions. Euh, ensuite, finalement, c'est une démarche euh, là qui est plus globale, qui est même pas liée à nos produits, qui est dans nos usages. Comment en fait on arrive aussi à être nous plus sobre dans nos usages, plus sobre dans nos interactions avec les clients Donc, quand on peut, bah, on, est, on dit que le digital en fait euh, peut polluer. Mais le digital va moins polluer avec le déplacement. Que là, que prendre que l'avion Finalement, on a essayé de beaucoup réduire tout ce qui était impact physique euh, en termes d'imprunt de carbone pour finalement arriver à bah, utiliser mieux nos propres outils, là encore, pour communiquer avec nos clients, avec nos partenaires, euh, entre, entre collègues. Et donc, c'est une démarche de transformation. Mais, mais je pense que vraiment, d'ailleurs, même quand on parle de notre transformation d'entreprise, c'est une transformation d'état d'esprit. Oui. Faire prendre conscience à chacun qu'en fait on a beau être des citoyens, on a beau être des envoyés, on a beau être des marketeurs, on est des citoyens. Et comme le disait Inès l'énergie avec raison, comment on peut devenir de bons ancêtres Comment on peut s'assurer qu'on laisse qu'on laisse la planète et nous, et en meilleur état qu'on qu l'a trouvé Et est-ce que nos outils peuvent aider à ça Et on y travaille au quotidien.